Et est en retard, route, elle est en retard, route, elle est Et retard, route, elle est route, route, Et le rotor et le rotor et le rotor et le câble la un câble Et et le Control Et le c'est le prisミ Et le rotor route, et le rotor route, Et le rotor et le rotor rôte la un la Et le sale samïam le le Et le mega poil Et le PS Et le DEEEP community Et le rotor et le rotor Le petit le pied, le petit et le også, et le Brody, et le MC le petit c'est le petit coup c'est le c le petit coup le retard oui, de le petit de le le petit le le c'est le c'est le le c'est le et le I est parti, et le Linux est c'est le PC c'est le pied, le le et le c'est le NT c'est le fruit comme il le roi, c'est le c'est le routao, c'est le ça, il y a du boulot, c'est du boulot, et le boulot et le est parti, et l'inux est bonne' c'est le pc, c'est le pied, le c'est le et le porte et le R c'est c'est le bruit de commit, c'est le c'est oh, oh, c'est oh, c'est